Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier l'anatomie des poumons et de la plèvre en suivant ce plan. D'abord une introduction, puis la morphologie externe, la morphologie interne, les plèvres, les rapports, la vascularisation et l'innervation, enfin, une conclusion. Les poumons sont des organes pairs et asymétriques où siègent les échanges gazeux assurant l'hématose. Ils sont situés dans la cage thoracique et sont entourés par les plèvres. La situation, contenue dans chacune des cavités pleurales, les poumons occupent latéralement la cavité thoracique, de part et d'autre du médiastin, auxquels ils sont reliés par les pédicules pulmonaires. Le poumon est de consistance, molle et élastique, il se laisse distendre lors de l'inspiration, mais revient spontanément sur lui-même. Il est brillant, rosé, devenant gris bleuâtre chez le sujet âgé, par accumulation des pollutions. Son poids moyen chez l'adulte, est de 700 g, pour le poumon droit, et de 600 g pour le gauche. La configuration externe, le poumon a la forme d'un tronc de cône présentant, trois faces, une face latérale, une face interne. Et une face diaphragmatique. Trois bords, un bord antérieur, un bord postérieur et un bord inférieur. Et un apex. La face latérale, appelée également la face costale, est lisse et convexe. Elle est moulée sur la face interne de la paroi thoracique. Elle est barrée par le trajet des cissures pulmonaires. La face interne ou face médiastinale est plane. Elle présente à sa partie moyenne le île pulmonaire, qui est ovalaire et est traversée par la racine du poumon constituée dans sa partie postérieure par la branche principale, dans sa partie antérieure, par l'artère pulmonaire et la veine pulmonaire supérieure et dans sa partie inférieure, par la veine pulmonaire inférieure. La face médiastinale du poumon présente une série de dépressions correspondant à l'empreinte des divers constituants du médiastin. À droite, les reliefs sont dessinés par une forte dépression provoquée par le cœur et plus exactement par l'atrium droit. Des dépressions verticales constituées par la veine cave supérieure, le tronc veineux brachiocéphalique et le tronc artériel brachiocéphalique. Une dépression en crosse, marquée par la veine asigosse et sa crosse. À gauche, les reliefs sont plus marqués. Une empreinte pré- et sous-hilaire, constituée par le cœur, et plus exactement par, le ventricule gauche. Une large empreinte en crosse, laissée par l'aorte thoracique. Enfin en haut et en arrière, l'empreinte verticale de l'artère sous-clavière gauche. La face diaphragmatique est concave et moulée sur la convexité de la coupole diaphragmatique. Le bord antérieur sépare en avant la face costale et la médiastinale. Le bord postérieur sépare en arrière la face costale et médiastinale. Le bord inférieur délimite la base du poumon. On lui reconnaît deux portions, une latérale et postérieure, séparant la base du poumon et la face costale, et une médiale et antérieure, séparant la base et la face médiastinale. L'apex. Il fait saillir en dehors du thorax, sa limite inférieure est marquée par le sillon de la première côte. La segmentation pulmonaire La segmentation du poumon droit Le poumon droit est divisé par deux scissures en trois lobes, un lobe supérieur, un lobe moyen et un lobe inférieur. Les scissures, la scissure oblique, oblique en bas et en avant, séparant les lobes supérieurs et moyens du lobe inférieur. et la scissure horizontale, branchée en avant de la scissure oblique, séparant le lobe supérieur et moyen. Chaque lobe du poumon droit se subdivise en segments, le lobe supérieur se subdivise en trois segments. Le segment apical, le segment dorsal, et le segment ventral. Le lobe moyen se subdivise en deux segments, le segment latéral et le segment médial. Le lobe inférieur se subdivise en cinq segments en deux groupes. Le groupe supérieur est formé par le segment apical. Et le groupe inférieur, ou pyramide basale, est formé par le segment basomédial. Le segment baso -ventral le segment basolatéral et le segment basodorsal. Segmentation du poumon gauche Le poumon gauche est divisé par la scissure oblique en bas et en avant, en deux lobes supérieur et inférieur. La segmentation du poumon gauche est assez superposable à celle du poumon droit. Le lobe supérieur est divisé en cinq segments, en deux groupes. Le groupe supérieur, ou culmen, divisé en trois segments. Le segment apical. Le segment dorsal. Et le segment ventral. Le groupe inférieur, ou lingula, divisé en deux segments. Le segment supérieur. Et le segment inférieur. Le lobe inférieur, divisé en cinq segments, en deux groupes. Le groupe supérieur formé par le segment apical et le groupe inférieur ou pyramide basale formé par quatre segments, le segment basomédial, le segment basoventral, le segment basolatéral et le segment basodorsal. Le parenchyme pulmonaire est segmenté en éléments de plus en plus petits, accompagnés de divisions bronchiques vasculaires et nerveuses, se réduisant également. L'ensemble forme un arbre. Chaque segment de chaque lobe est divisé en un grand nombre d'éléments constituant chacun, une unité fonctionnelle respiratoire, appelée lobule pulmonaire. L'unité morphologique du poumon. Le lobule de Miller est de taille variable. Il est traversé à son sommet par un axe broncovasculaire. La bronche lobulaire est une bronche de 15e ordre, Elle se ramifie jusqu'au bronchioles terminal, puis en bronchioles respiratoire. Les artères lobulaires suivent l'axe bronchique, à la différence des veines et des lymphatiques pulmonaires. Les veines sont distribuées à la périphérie du lobule, dans le tissu périlobulaire, d'où ils regagnent le pulmonaire. Les lobules de millaire au nombre de 5000 unités sont entourés d'une enveloppe septale reliée à la plèvre. Chaque lobule est constitué par 3 à 5 unités acinaires qui se subdivisent elles-mêmes en sacs alvéolaires, puis en alvéoles. Les alvéoles sont enveloppées par des capillaires artériovéneux. Les plèvres chaque plèvre est une membrane serreuse enveloppant chaque poumon. Elle est constituée de deux lames, la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Les deux feuillets délimitent une cavité virtuelle, c'est la cavité pleurale. La plèvre viscérale est mince et transparente, elle recouvre la surface du poumon et celle des sur l'aubère. La plèvre pariétale tapisse la face profonde de la loge contenant le poumon. On lui reconnaît trois segments. Un segment costal, un segment médial et un segment inférieur. La plèvre costale, elle répond à la paroi thoracique. La plèvre diaphragmatique, elle est très adhérente au diaphragme. La plèvre médiastinale, elle s'étend sagitalement, de la face postérieure du sternum en avant aux gouttières latérovertébrales, en arrière. Elle tapisse les faces latérales du médiastin, elle peut être subdivisée en trois étages. L'étage supérieur, suspédiculaire, où elle s'étend de la face postérieure du sternum aux gouttières latérovertébrales. L'étage moyen, pédiculaire, où elle se réfléchit au pourtour d'huile, pour engainer les deux pédicules pulmonaires. Et l'étage inférieur, sous-pédiculaire. Les trois segments de la plèvre pariétale se poursuivent sans discontinuité les uns dans les autres, constituant ainsi quatre récessus pleuro, un cul de sac costo-médiastinal antérieur, un cul de sac costomédiastinal postérieur, un cul de sac médiastino-diaphragmatique, et un cul de sac costodiaphragmatique. Les rapports. Par l'intermédiaire du diaphragme, la face inférieure du poumon est en rapport avec, à droite, la face supérieure du foie. À gauche, d'avant en arrière, le lobe gauche du foie, le fin la glande surrénale gauche, l'extrémité supérieure du rein gauche et l'extrémité supérieure de la rate, plus latéralement. La face médiale du poumon entre en rapport avec les divers constituants du médiastin qui y laissent souvent une empreinte. Du côté droit, en avant, dans le médiastin antérieur, et de bas en haut, par le cœur, et plus exactement l'atrium droit, la veine cave supérieure, et le tronc veineux brachiocéphalique. Le nerf phrénique droit. Dans le médiastin moyen, au-dessus d'huile, par la trachée, la crosse de la veine azigos, et le nerf vague droit. En arrière, dans le médiastin postérieur,. Par l'ésophage, la veine azygos et la chaîne sympathique latérovertébrale Du côté gauche, en avant dans le médiastin antérieur, et de bas en haut, la face médiastinale du poumon entre en rapport avec le cœur, et plus précisément avec le ventricule gauche. l'aorte ascendante et le nerf phrénique gauche. Dans le médiastin moyen, au-dessus d'huile, avec la trachée, la crosse de l'aorte et le nerf vague gauche. En arrière, dans le médiastin postérieur, avec l'ésophage, l'aorte thoracique descendante. Le canal thoracique. Et la chaîne sympathique latérovertébrale. Les rapports externes, ou pariétaux. La face costale du poumon, convexe dans les deux sens, est moulée sur la face interne de la paroi thoracique. Les rapports de l'apex. En avant, il répond à l'artère subclavière. au muscle scalène antérieur. Au nerf phrénique et au nerf vague, donnant du côté droit, le nerf laryngé récurrent. En arrière, il est en rapport avec le col de la première côte. Le ganglion cervicothoracique et le premier pédicule intercostal. Latéralement, il répond au muscle scalène moyen. Médialement, il est en rapport avec, à droite, le tronc veineux brachiocéphalique, l'ésophage et la trachée. À gauche, avec l'artère carotide commune et l'artère subclavière gauche. l'ésophage et le conduit thoracique. La vascularisation artérielle et veineuse Les artères et les veines forment deux systèmes, un système fonctionnel, destiné à assurer l'hématose et participe aux échanges gazeux. Formé par le tronc de l'artère pulmonaire, qui se détache de la base du ventricule droit et se divise en artère pulmonaire droite et artères pulmonaires gauches. Les veines pulmonaires drainent le sang oxygéné des poumons vers l'atrium gauche. Elles sont au nombre de 4. Deux veines pulmonaires droites, supérieures et inférieures. Et deux veines pulmonaires gauches, supérieures et inférieures. Un système nourricier, qui formés par les artères bronchiques, qui assurent la nutrition et l'oxygénation de l'arbre bronchique et du poumon. Et les veines bronchiques. Le drainage lymphatique. Chaque poumon présente trois territoires lymphatiques. Les territoires pulmonaires supérieurs. La partie entéromédiale du lobe supérieur droit se draine dans, les nœuds trachéobronchiques supérieurs et paratrachéodroits. La partie supérieure du lobe supérieur gauche se draine dans les nœuds prévasculaires et trachéobronchiques supérieurs gauche. Les territoires pulmonaires moyens Ils se drainent dans les nœuds trachéobronchiques supérieurs et inférieurs. Ils comprennent, à droite, la partie postérolatérale du lobe supérieur, le lobe moyen et le segment supérieur du lobe inférieur. À gauche, les segments lingulaires et la partie supérieure du lobe inférieur. Les territoires pulmonaires inférieurs. Ils comprennent les segments basaux des lobes inférieurs. Ils se drainent dans les nœuds trachéobronchiques inférieurs et pulmonaires juxtaésophagiens. L'innervation, les nerfs proviennent du plexus pulmonaire et sont constitués de neurofibres parasympathiques bronchodilatatrices et de neurofibres sympathiques bronchoconstrictrices. Le poumon est un organe de respiration, qui joue aussi un rôle important d'épuration et de protection de l'organisme, vis-à-vis de l'environnement, avec lequel il est en contact aérien permanent.